Richard Martin Théâtre Tourski a inventé à partir d'un hangar misérable et désaffecté, déserté par une troupe de saltimbanques fermants et forts, mais négligés, qui ont dû fuir parce que les politiques n'ont pas supporté. Cette, po cette poignée de poètes au service de tous. Et ça recommence, et ça recommence. Il a fallu tout reconstruire. Tout était cassé ici. Alors, il redit du sort, j'ai mis, pour qu'on puisse travailler, ceux qui sont là, qui se souviennent, des 5000 plaques d'œufs que j'ai mises une à une avec mon pote sécuriste sur les et Michel Cuvillère.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 Ce serait le désert. Elle me colle à la peau, dans tous ses états et aux qu cusailles. Quand elle me prend par la taille, je tombe sous mes drapeaux, oh, oh, oh, oh, oh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 Donc voilà, vive la culture qui fait les mains propres, ni le baisement qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie qui illustre le mot. L'Alexandrin est un moule à pied, traînant dans la rue des semaines à jour et de musique.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 Le verre libre n'est plus le verre, puisque le propre du verre est de n'être point libre. La syntaxe du verre est une syntaxe harmonique, toute licence comprise. Il n'y a pas de faute d'harmonie en art. Il n'y a que des fautes de goût. On est puissant quand on est Toi Si tu ne sais pas où tu vas,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 Tout le monde, et tout le monde, nous la défendons Merci. Merci.